Lors de la création d'un test, euh, on peut modifier les dates, la date d'ouverture du test, donc euh, le moment où il est disponible, et la date de fermeture au moment où il n'est plus disponible. Donc, si je spécifie une date de fermeture du test, par exemple le 19, l'élève recevra automatiquement euh, dans la barre latérale une notification pour l'avertir que la date d'échéance arrive bientôt. Donc, du côté de l'élève, dans la barre latérale, automatiquement va apparaître l'événement à venir. Pour l'activité devoir, on peut aussi spécifier certaines dates, donc euh, la date où on peut commencer à remettre le devoir, la date de remise, la date limite, donc la date après laquelle le la devoir ne sera plus, euh, ne pourra plus être déposé. La date de remise, elle, c'est la date limite pour ne pas avoir un retard. Dans ce cas-ci, on peut aussi euh, envoyer une notification automatique à l'enseignant ou à l'élève. Donc, l'enseignant peut être notifié lorsque le travail est remis ou lorsque le travail est en retard. Et on peut aussi envoyer une notification automatique aux étudiants. Du côté du cahier des traces, on peut mettre une notification automatique aussi, donc on doit activer le mode édition, choisir notre activité pour laquelle il y avait des traces. Alors je peux faire une modification ou lors de la création, je peux demander à ce que l'enseignant soit notifié lorsque l'élève a utilisé le cahier des traces.